bonjour voici comment réaliser le défi 1B tout d'abord il nous faut un bloc de départ nous allons utiliser quand un, buton, un bouton flèche est appuyé de cette façon là on peut déposer le robot et partir le programme lorsqu'on le souhaite ensuite je vais vouloir faire avancer Timio je vais lui le faire avancer de 50 cm ensuite nous voulons que Tino regarde vers la droite. Il y a plusieurs possibilités. Donc, on peut utiliser tout simplement « tourne à droite ». On peut utiliser quelque chose de plus précis. Donc, « tourne à droite » de 90 degrés. Nous allons utiliser celui-là. Ensuite, nous voulons que Tigno regarde vers la gauche. Donc, encore une fois, on va utiliser un bloc similaire. « Tourne à gauche » de 90 degrés. Mais cette fois-ci, on ne veut pas qu'il tourne seulement de 90 degrés, ce qui le remettrait à sa position de départ. Nous allons lui dire de tourner de 180 degrés. Finalement, pour que Timio retourne à sa position de départ, il faut qu'il retourne vers la droite. Donc, nous allons dupliquer le bloc que nous possédons déjà. Donc, il va retourner vers la droite. Ensuite, Timio va devoir reculer de 50 cm. Donc, on va lui demander de reculer de 50 cm. Et le programme suivant va permettre à Timio de réaliser le défi 1B.